Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques, ça y est maintenant les frelons asiatiques il y en a partout. J'arrête pas de faire des interventions, c'est la folie. Allez je vais vous montrer où il est, encore mal placé pour les gens. Donc on va poser les affaires. Allez, je vais vous montrer, je vais pas trop me rapprocher parce que j'ai pas la tenue. Et vous l'avez juste là Donc je vais m'habiller Je vais me préparer pour le combat Et on va aller détruire ces petits nids Parce que j'en ai d'autres à faire juste après Allez je m'habille Bon allez, Dédé, ça y est, je suis habillé, il fait 37 degrés dehors, donc imaginez là-dedans, 50 au moins. Allez, avant de commencer, la petite question à la Dédé, quelle est votre série préférée N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, j'aimerais bien découvrir des nouvelles séries. Allez, c'est parti pour le combat I'm gonna go Vous voyez quand même, ça reste, ça reste très dangereux, les attaques, aussi près. On est à peu près à 2 mètres de haut. Donc voilà, les gens ils font un coup de tondeuse là, il y a des grandes chances de se faire piquer. Donc c'est pour ça que c'est très très important de traiter ces nitrons asiatiques. Donc là maintenant il faut laisser agir, donc comme je dis souvent, moi je fais partie de la méthode où on, on traite un nid de frelon, il faut tout le temps le laisser. Voilà, il faut laisser agir, il faut même quand il est vide, on le laisse. Et à la limite on l'enlève cet hiver en passant un désinfectant à la place du nid. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser les petits commentaires pour la question de DD. et je vous dis à très bientôt.